Maintenant, une fois la configuration de l'extension faite et la possibilité également de créer des tickets dans la dernière vidéo, on va voir comment on va pouvoir créer des opportunités et des contacts directement via la soumission d'un formulaire à nos clients directement sur votre site Internet. Si votre site Internet est sur le CMS WordPress via l'extension, celle ci qui est disponible. Pour cela, on se rend dans contact, on va pouvoir venir Éditer le formulaire de contact qu'on souhaite créer. On a tout à fait la possibilité de créer autant de formulaires qu'on souhaite sur différentes pages sur lesquelles vous voulez le mettre, selon les informations que vous voulez que vos clients saisissent. On va pouvoir créer soit seulement un prospect, soit également un prospect et une opportunité. Moi, je vais vous conseiller toujours de créer une opportunité, même si vous la fermez par la suite, comme ça vous avez un suivi qui est plus optimal. Vous avez toute une typologie de possibilités de paramétrage. Vous allez pouvoir créer un nom d'opportunité. Donc, si vous, avez euh, si vous avez plusieurs formulaires, vous allez pouvoir mettre en détail, par exemple, formulaire 1, et, euh, et ainsi de suite. Vous allez avoir la possibilité de, de, de créer un nom d'opportunité un peu spécifique à chaque fois. La source de l'opportunité site web par exemple, la possibilité de l'insérer dans un pipeline particulier, vous pouvez avoir une multitude de pipelines dans celle-ci et vous pouvez en avoir des spécifiques pour les demandes que vous recevez depuis vos sites web, et également la possibilité de le mettre dans une étape bien particulière de ce pipeline. Vous avez la possibilité de, de saisir une date d'échéance particulière, potentielle il peut être de 50% s'il si y a une soumission d'un formulaire depuis votre site internet et une probabilité de 30. Vous pouvez également assigner cette opportunité à quelqu'un de votre équipe directement via la soumission du formulaire par votre prospect ou client. Et ici, vous allez pouvoir mettre les champs que vous souhaitez que votre prospect saisisse. Le nom, vous allez le rendre obligatoire. Vous allez également pouvoir mettre un sirène, un sirète, un RCS, tout dépend de ce que vous souhaitez. Ici, vous avez une notion d'affichage et de le rendre obligatoire ou non. Vous avez également la possibilité de mettre des smart tags qui vont venir alimenter votre saisie et ainsi segmenter. Ici, on aura, vous pouvez mettre la civilité. Donc on va mettre nom, le nom, le prénom, un email. Si vous souhaitez un numéro de téléphone, vous pouvez tout à fait le saisir et pareil ici Smart Tag 2 et ainsi peut être segmenter via les Smart Tag vos différentes informations. Ici, vous avez tout à fait la possibilité de mettre euh, l'acceptation euh, de recevoir les campagnes marketing. On va le cocher pour voir en exemple et d'autres informations que vous souhaiteriez peut être demander comme le site web et également la possibilité d'insérer une note. De votre, de votre client et vous pouvez tout à fait mettre une URL de redirection sur une page de votre site internet pour dire qu'il a bien validé le, euh, le formulaire et ainsi que toutes les informations ont bien été prises en compte. Vous pouvez activer la notification du formulaire donc avec une adresse bien particulière et ainsi recevoir à chaque soumission du formulaire une notification par mail. Ici on va pouvoir donner l'acceptation du soumission. Donc vous avez la possibilité de, de, de demander l'acceptation de, de, de l'utilisation des données que vous faites et ainsi de suite, des différentes informations légales qu'il faut afficher sur votre site web. Et dans ces formulaires, vous avez également la possibilité d'utiliser des champs personnalisés que vous avez créés en amont dans la solution. Par exemple, ici on avait créé pour une ancienne vidéo euh, le fait de demander des informations euh, sur une, des, dates de, des dates de mise en place de contrat, de mise en place de prestations, et vous pouvez tout à fait les afficher une nouvelle fois sur votre formulaire de contact pour que votre client le saisisse. Par exemple, on va demander euh, une date de cahier des charges, par exemple, à quand est-ce que, que le client souhaite sa date de cahier des du cahier des charges, ou également euh, l'effectif dans l'entreprise. Je vais donc enregistrer. enregistrée, je vais pouvoir retourner maintenant dans cette interface et utiliser encore une fois le shortcode que WordPress génère. Je vais donc insérer ce shortcode directement sur une page. On va l'intégrer sur intégration celle-ci WordPress par exemple. Et donc sur ma page je vais pouvoir, je veux une fois la construction de cette page, insérer un shortcode. Je vais coller mon code court, mettre à jour et ensuite prévisualiser. Et une fois et là, je retrouve bien mon formulaire de contact avec les différentes informations que je lui demande. Encore une fois, on va faire un exemple. Ici on retrouve bien les deux champs personnalisés que j'ai demandé. Donc là on voit bien le, le date du cahier des charges reprendre le format date. Donc c'est très intéressant. On va le mettre au 21 par exemple. Et l'effectif, il y a peut-être 50 salariés dans mon entreprise. Et j'accepte d'être contacté. Donc s'abonner, j'accepte d'être contacté. C'était des champs, euh, vous avez tout à fait la possibilité de changer ces intitulés qui soient plus en accord avec votre discours commercial interne. Je valide. Et encore une fois, merci, votre message a bien été envoyé. Je vais donc une fois encore quitter cette page qui était la page que votre prospect ou votre client verrait. Je retourne dans celle ci et cette fois ci, on va aller dans la liste des opportunités. Et là, site Internet, formulaire 1, Nicolas Dubois. Et là, je retrouve toutes les informations que j'ai pu créer. Donc la société test opportunité extension WordPress. Je retrouve bien le Smart Tag que j'ai saisi. Également, si je vais dans les champs personnalisés que vous pouvez retrouver dans plein d'endroits différents, je vois bien la date 21 mai 2020 que j'ai saisi. Et si je vais ici, je vois bien également l'effectif de 50 personnes que j'ai saisi. Vous pouvez tout à fait les retrouver également dans les champs personnalisés de votre opportunité si vous les avez acceptés, donc 21 mai 2021, comme on le voit ici et également les différentes informations liées à notre prospect ou notre client. Donc voilà la création de, toutes les, de tout l'environnement pour euh, permettre d'utiliser ces outils et ainsi créer une, une connexion entre votre site internet et celle-ci très facilement en quelques minutes sans avoir des notions de code. Donc vous avez toute la possibilité de mettre en place ceci très rapidement pour vous permettre de multiplier vos canaux d'acquisition et ainsi avoir la possibilité que vos clients vous contactent par tous les moyens et le plus facilement possible.